Sur Mars, il y a un type de cratère qu'on ne trouve ni sur la Lune, ni sur Mercure. Ce sont les cratères de type Rempart. Ils sont spéciaux parce que, au lieu d'avoir plein de petits morceaux de cailloux éparpillés dans toutes les directions suite à l'impact d'une météorite, ils sont entourés d'une nappe de boue séchée. C'est un des nombreux indices qui nous laissent penser que même si Mars est aride aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Vous pourrez trouver ce cratère ainsi que de nombreux autres. Dans le livre je colorie des cratères martiens, maintenant disponible en prévente sur Kickstarter.